Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je teste pour toi les Shinto So Rasp. Alors, ce sont des raps japonaises. Vous allez voir, c'est un peu spécial, mais franchement, c'est un rendement de dingue. c'est parti on passe tout de suite dans le vif du sujet je vous montre ce que ça donne c'est vous allez voir encore une fois ultra efficace donc voici la fameuse râpe Shinto So Razz. alors ce modèle est à lame interchangeable vous avez une poignée classique comme sur toutes les râpes normales et une poignée pour venir s'aider à pousser sur sur la lame alors particularité elle est en droitier à première vue ça fait un peu bizarre le système est quand même bien foutu alors j'ai un petit peu testé avant avant de faire la vidéo euh, c'est pas mal c'est bien foutu c'est un petit peu dur à mettre au début pour changer la lame alors c'est une double face une côté de ce côté une denture fine pour la finition et une denture plus grosse pour le débit enfin le débit euh, pour le, dé, le pour dégrossir alors, c'est un maillage de, euh, de lame de scie, on dirait, enfin, c'est un maillage de lame de scie, croisé, coudé, plié, ou en d'autres sens, riveté. Euh, L'avantage de ce genre de rap, là, c'est que quand vous mettez, on euh, applique sur le bois, commence à agir sur le bois, ça ne bourre pas. Les copeaux s'en vont automatiquement du fait que ce soit euh, ajouré. Je vais vous montrer ce que ça donne. En bon, tout état de cause, c'est... Euh, pas mal, alors franchement quand on me l'a envoyé j'ai cru à un, à un canular euh, mais <rire> j'ai vite changé d'avis ça fait euh, honnêtement ça fait bizarre de tenir ce genre de radar dans les mains alors je suis allé voir les forums US, les, les vidéos sur youtube, voir ce que ça donnait et effectivement c'est pas mal donc comme je vous le disais, une denture fine et une denture grossière il existe plusieurs modèles donc celle-là, c'est la double face à lame interchangeable. Voici la râpe double face à lame non interchangeable. Donc c'est une râpe normale, sauf qu'il y a deux, encore une fois, deux piqûres différentes. Une piqûre fine et une piqûre grossière. Suivant ce que vous voulez faire, de la finition ou du grossier. Euh, le manche est en bois, il est assez bon en prise de main. C'est pas assez peint, donc je sais pas ce que ça va donner euh, sur le long terme. Je pense pas que ça bouge. On verra à l'usage. Le domaine d'application de ces râpes pour nous, bien sûr, c'est le bois, mais vous pourrez aussi l'utiliser sur des métaux ferreux et non ferreux, de l'aluminium, du plastique, du plâtre, euh, tout ce qui peut être râpé avec euh, des râpes traditionnelles. Donc là, c'est en acier euh, trempé. La tenue dans le temps, je pense qu'elle sera excellente. Moi, personnellement, ça sera que sur du bois, éventuellement du plastique. Alors, voici le test pratique. Je vais commencer par la denture grossière et ensuite, je vais finir sur la denture fine. Alors, euh, c'est un morceau de sapin de bois de charpente. Enfin, vous allez voir, c'est relativement tendre. J'ai essayé de le faire sur des bois avec densité différente pour que le, le, le, le, ça soit plus parlant pour vous. Regardez. Denture grossière. d'elle-même le bois est relativement vite parti alors je rappelle que c'est du sapin c'est relativement tendre donc c'est tout à fait normal passons sur la denture fine la denture fine. de finition ça en enlève très peu ça devient nettement plus doux c'est pas mal alors pour nettoyer la râpe vous passez un petit coup de lame de, de brosse euh, métallique ou carrément la main comme je le fais ça s'en va, alors ça s'en va bien faites attention quand même parce que mine de rien ça décape les doigts je refais exactement le même test avec exactement la même râpe je commence par la, gros, la denture grossière et ensuite je basculerai sur la denture fine alors c'est du noyer, c'est le noyer américain c'est le bois que j'ai utilisé pour la réalisation du Rocking Chair de Sam Malouf. Donc c'est un bois assez dur. Alors ça demande un certain effort quand même. La piqûre est assez grosse, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais passer sur la denture fine, la piqûre fine, et on va voir ce que ça donne. Alors, je pense que... Ça risque de siffler un peu plus. Alors. Effectivement, ça enlève de la matière beaucoup moins certes mais ça comme ça diminue grandement les euh, premières passes de la denture grossière c'est le but c'est c'est fait pour donc en tout état de cause je vais pas tester la deuxième wrap à la rigueur pour la prise en main alors je vous dis que je effet garanti hein, ça pousse vraiment fort ça arrache de la matière. Et même avec la lame, enfin la, la piqûre fine. Je vais retourner quand même pour vous prouver que c'est efficace avec le manche. La poignée pour mettre la main. Et là, on y va. Bon. Euh, mon morceau est quasiment carré. C'est pas mal, ça me plaît bien. C'est adopté pour ma part. Donc je vais faire un gros plan sur la piqûre grossière et la piqûre fine. Vous allez voir la différence. Voilà, là on voit bien les stries. Je vais agrandir encore un peu plus. Donc là vous voyez bien les dents grossières, enfin les grosses dents qui sont passées sur le morceau de bois, je vais diminuer l'aspect de surface avec la piqûre fine. Alors suivant comment vous allez incliner la râpe, forcément vous n'aurez pas du tout, tout le même aspect, de le, le même tas de surface, comme une râpe traditionnelle. L'avantage d'ici, c'est que bah, ça ne bourre pas, le copeau est éjecté rapidement, et vous avez deux tailles dedans sur la même rap. voilà c'est un des gros gros gros avantages de cette râpe j'espère que ce petit test vous aura convaincu si c'est le cas vous pouvez retrouver ces raps chez les entreprises bordées en région parisienne sur leur site internet tout le monde le connaît le lien sera dans la description de la vidéo comme ça tout le monde pourra la retrouver voilà ce petit test sur les raps japonaises Shinto So Rasp est terminé j'espère que cela vous aura donné envie si c'est le cas vous pouvez trouver ces raps chez Bordé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Je prends toutes les remarques positives ou négatives. Inscrivez-les dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Franck de Créolinium. A bientôt les amis.